Alors le thème de cet après-midi, c'était transformation digitale et innovation participative. Qu'est-ce qu'on doit en retenir Et eh bien finalement, qu'on qu construire euh, la vision de l'entreprise de demain avec les salariés, leur permet de répondre finalement à la quête de sens, qui leur permet d'avoir une visibilité sur l'avenir, qu'ils réclament dans de nombreux grands groupes. Leur permettre euh, cette innovation participative, c'est aussi un bon levier pour faire en sorte que les salariés aient envie d'être curieux, aient envie de apprendre à apprendre, mais aussi d'apprendre à désapprendre, c'est-à-dire s'affranchir des, des idées anciennes et puis euh, penser autrement et surtout faire différemment. Alors la question qu'on s'est posée aussi euh, à la fin de, de la session, c'était comment euh, pérenniser finalement cette, euh, cette intelligence collective, cette euh, co-construction euh, de l'avenir au quotidien. Eh bien, euh, nous avons abouti à deux leviers, notamment que les DRH vont devoir activer, notamment travailler sur les, les processus d'apprentissage, donc euh, clairement euh, faire en sorte que le salarié puisse euh, se former juste à temps, où il le souhaite et sur n'importe quel support. Et puis euh, le second levier, c'est de leur permettre, justement puisque le digital leur permet de gagner du temps par l'automatisation de certaines tâches, et eh bien de consacrer ce temps-là, et ça c'est euh, une nécessité absolue que les... Les DRH peuvent prendre en compte, c'est consacrer ce temps-là à la créativité et au management de l'information.